Pour moi, la gratuité, c'est une bonne chose et une bonne chose en même, même temps. Voilà. Voilà. Par rapport à quoi eh, disons que Je pense que la gratuité, c'est bien pour certaines personnes, mais quand même, ça a quand même un coût. Hein. Pourtant, je, suis, je, je viens d'un milieu d'ouvriers, de toute façon, il n'y a, a pas de souci. De, mais je pense que quelque part, il faut, il faut payer, moi bon, je dis. Il faut payer quelque part. Parce que c'est bien beau de ne de de pas faire payer les gens, mais dire, on va arriver un jour, il n'y aura plus personne qui payera. Alors, si personne n'y paye, on fait comment là Autre préjugé, si les transports sont gratuits, c'est les impôts qui vont augmenter. Alors, ce n'est pas un préjugé parce que euh, la, la, il est bien normal que chaque fois qu'on investit et qu'on décide d'avoir des politiques d'investissement pour répondre à des besoins, il y a forcément de l'argent que ça coûte. Euh, ce qui a été un peu tordu, c'est que nous avons annoncé dès le départ qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts locaux parce que la gratuité ne pèse pas sur les impôts locaux. Elle est euh, sur la base du versement de transport euh, que les entreprises versent euh, sur leur masse salariale euh, et qui a augmenté suffisamment quand on est passé à 100 000 habitants pour pouvoir abonder financièrement. Donc il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Et je précise quand même, parce que là aussi il y a eu un autre préjugé juste derrière, oui mais vous allez massacrer les petites entreprises. En plein débat de la CFE, on sent bien que ça, ça pouvait pas être déjà à cette époque-là. Et donc c'est les entreprises de plus de 9 salariés. Et ça représente sur notre territoire moins de 10% des entreprises. Ce qui veut dire qu'on est à la fois sur une ressource confortable qui ne pénalise pas les entreprises et encore moins les citoyens les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont reconnu que ça allait être une facilité de transport pour, leurs, pour les salariés, pour leurs salariés, pour les salariés. La gratuité induit aussi non seulement du débat nécessaire, mais elle induit aussi des politiques d'accompagnement et elle n'acceptera elle pas. Est-ce que c'est le cas partout, j'en sais rien, en tout cas sur les transports c'est le cas. La gratuité ne peut pas accepter la stagnation. Il faut qu'on évolue en permanence. Et donc d'emblée, on a accompagné ça avec tout un travail avec les entreprises sur du covoiturage. On a mis à sur pied un site de covoiturage. On est en train de travailler sur les modes doux de déplacement, vélo, piéton. Donc de fait, il y a de la satisfaction.